Il est 17h05, donc c'est parti. Alors, dans la réalisation d'un projet, nous sommes rarement tout seuls. Pourtant, sur vos projets, il n'est pas rare que des tensions naissent, que certains travaillent de façon isolée, certains ou certaines. Alors, pour améliorer la solidarité de votre équipe et la qualité de votre travail, écoutez donc Hélène Maître Marchois pour le code d'équipe, clé de qualité et de solidarité. Hélène, c'est à toi. Merci. Merci bon, je suis là. Parfait. Euh, donc, bonjour à tous. Je suis donc Hélène Maître Marchois. Alors, qui suis-je très exactement euh, Je suis plein de choses en même temps, mais euh, concernant mon milieu professionnel, euh, je suis coopératrice chez Fairness, cofondatrice très exactement. C'est une coopérative. Certains d'entre vous connaissent le principe. Donc, on est tous salariés et associés. Euh, et on est tous propriétaires en fait de notre outil de travail. Je suis aussi assez active dans les réseaux. On est la tech. Euh, donc, vous pouvez me retrouver euh, pas mal dans ces, ces réseaux-là. J'anime de temps en temps euh, des podcasts sur l'écologie, qui est un, un podcast euh, qui mêle l'écologie et la technologie. Donc, on essaie de, de, de faire en sorte que la transition euh, dont nous sommes un petit peu euh, aujourd'hui euh, victimes euh, se fasse de façon volontaire, en tout cas. Et donc, du coup, on interviewe le, le plus possible de gens sur la transition euh, climatique. Et on est membre du euh, collectif numérique responsable. Euh, qui, effectivement, travaille sur ces questions-là. Fernès est, est vraiment spécialisée alors, dans la qualité, et là, je vais vous parler spécifiquement de la qualité, mais on travaille aussi avec le, les, les collectifs autour du numérique responsable. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner envie de voler. Euh, voler, en tout cas, euh, voler comme nous, on le fait aujourd'hui. Euh, ce, ce magnifique wing Suite euh, vous montre quelqu'un qui écarte bien les bras, les jambes pour réussir à planer. Euh, moi, mon travail, en fait, en tant que Scrum Master en particulier, cette année dans, dans une équipe, euh, ça a été de faire en sorte que toutes les tensions euh, soient correctement ajustées pour qu'on puisse réussir à planer, effectivement, qu'il n'y ait pas de choses trop tendues d'un côté et pas assez de l'autre. Donc, euh, voilà, je vais vous teaser, je vous tease un petit peu la chose, mais le but de l'exercice, effectivement, c'est que vous ayez envie de voler, en tout cas, de travailler comme nous. Alors, on va commencer par se demander, effectivement, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une équipe de développement euh, Le but ultime d'une équipe de développement, naturellement, c'est quand même de développer un produit. Oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même important de se recentrer un petit peu sur les, pré les prérogatives, en tout cas les, les buts principaux euh, qui font qu'on est ensemble et aujourd'hui une somme d'humains euh, associés pour travailler sur un produit. Euh, alors, si on peut devenir ami avec les gens, si on peut passer du bon temps, c'est un plus. Et naturellement, le but de l'exercice, c'est quand même de réussir à faire en sorte que ce soit naturellement, le but derrière, mais euh, au départ, on est là pour faire un produit, pour faire un produit de la meilleure qualité possible. Donc, le but de l'exercice, c'est de coder ensemble au final. J'ai basé mon, ma présentation sur cinq valeurs, qui sont en fait des valeurs basiques, simples, qui sont les valeurs de Scrum. Un scrum euh, qui est effectivement la méthodologie Agile sur laquelle aujourd'hui on, on travaille dans mon équipe. Euh, des valeurs sur lesquelles, naturellement, en général, personne ne va dire, non, je ne suis pas engagé, je n'ai pas trop envie de respecter les gens, tout ça, bon, l'ouverture d'esprit, c'est pour les faibles. En général, les gens sont assez d'accord sur les valeurs de Scrum et on passe assez vite dessus en disant, oui, c'est évident, merci pour l'information, il faut qu'on soit concentré et qu'on soit engagé pour réussir à, à, à obtenir les objectifs de Scrum. La difficulté du Scrum Master, ça va justement être de faire en sorte que ces valeurs-là soient déjà comprises par l'équipe et ensuite surtout mises en œuvre. Et moi, ma difficulté, ça va être justement de faire en sorte qu'on réussisse à avoir un planeur qui soit à peu près équilibré, n'est pas trop d'un côté, trop de l'autre, ou que certaines soient oubliées. C'est la façon dont moi j'ai envie de construire aujourd'hui notre façon de travailler. Alors, commitment, c'est l'engagement. L'engagement, c'est... Euh, malheureusement, dans beaucoup d'équipes, le fait d'en faire beaucoup, d'en faire trop. Et en fait, c'est un écueil, c'est une difficulté. Je suppose, alors vous pouvez me mettre des petits gifs si jamais vous avez déjà vu euh, des devs qui restent jusqu'à pas d'heure, qui codent la nuit, qui codent le week-end, parce que c'est trop génial et qui sont... <rire> Je vois qu'il y a des pouces, c'est très bien. Euh, vous avez connu ce genre de choses. Euh, le dev qui est engagé, alors effectivement, sur un, un court temps, un court laps de temps, ça nous donne euh, de l'avance et ça nous fait avancer. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est un, lui, se crame, et deux, il met en danger les ressources de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'il met en danger les ressources de l'équipe Parce que, un, on va se dire, le standard, c'est de faire comme Toto qui code toute la journée, et du coup, effectivement, il va cramer toute son équipe. Ou alors, c'est de se dire, Toto code toute la journée, donc moi, je suis tranquille. Donc, d'un côté comme de l'autre, en fait, la réaction de l'équipe face à quelqu'un qui est à fond dedans, ça ne va pas forcément être quelque chose qui va être réparti sur l'équipe. Et la, à mon avis, la clé, c'est à la fois d'être engagé ensemble, mais d'être engagé de façon équitable, à hauteur naturellement des ressources des uns et des autres, on n'est pas tout seul. Toutes les individualités sont à prendre en compte. Moi, mon travail de Scrum Master, ça va être de connaître mon équipe, connaître les gens qui travaillent avec ça, avec moi. Donc, ça va être des échanges informels. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus formel parce que du coup, il y a pas beaucoup de travail. Donc, je fais des cafés, forcément, mais sur la base du volontariat en disant bah, Je suis dispo à telle heure pour prendre un café, je suis dispo à telle heure pour prendre un café. Puis en général, ils s'auto-régulent euh, en disant « Moi, je prends le café de 14h, moi, je prends le café de 18h. » Donc, on essaye d'échanger de façon informelle en one-to-one -one pour que moi, je vois dans quel état d'esprit ils sont et quels sont les, les besoins en fait, de chacun des membres de mon équipe. Et après, effectivement, le but de l'exercice, c'est eux soient, grâce à ces échanges un petit peu perso avec moi, capable de verbaliser ce dont ils ont vraiment besoin et du coup, le partager avec l'équipe. Ce n'est pas moi qui vais balancer. « Oui, alors, machin euh, ma a dit qu'il voulait cet truc. » Non, je dis « De quoi tu as besoin »« okay. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec l'équipe ?» Et après, c'est effectivement à eux, chacun de partager ce dont ils ont envie. Donc, effectivement, le but de l'exercice, attention, c'est de bien se connaître. L'engagement, du coup, de l'équipe, ça va être un engagement global. Le but de l'exercice, c'est vraiment de voir, nous, comme une équipe, un système complet Faire de notre mieux, effectivement, donc tous s'engager à hauteur de ce qu'on n'est pas capable de faire. Forcément, un senior, il va pouvoir sortir plus de coups qu'un junior, mais en même temps, ils ont tous les deux un engagement à produire pendant le sprint, avec ce qu'on a, du coup, être conscient des, des compétences qu'on a, et faire du coup partie d'une équipe qui soit soudée et solidaire. Le but de l'exercice, c'est de se rendre compte que, certes, on a des compétences et des, et, et des choses à apporter à l'équipe, mais du coup, savoir aussi quelles sont les compétences et les choses que les autres vont nous apporter, et de faire en sorte de réussir à utiliser toutes ces compétences pour avoir un modèle qui soit à peu près correct, pour coder ensemble pour le produit. La deuxième valeur, importante celle-là aussi, le respect. Naturellement, le respect, c'est assez que Alors, il y a déjà des gens qui disent oui, mais je n'ai pas encore dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, effectivement, d'avoir… Le respect dans la boîte, dans l'équipe dans de développement, ça se passe plutôt bien. Mais c'est une question qui va avec l'organisation. J'attends des direction. Est-ce que l'organisation peut parfois manquer de respect à l'équipe de développement Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui, en l'occurrence chez nous, ça nous est arrivé de se dire que l'organisation sollicite l'équipe, fait un peu n'importe quoi, euh, dit que finalement on va faire si non finalement on le refait, on recommence. Alors que nous, ça faisait déjà deux trois fois que on avait tuné, euh, codé le, le tunnel d'inscription. Ah, il y en a qui font carrément la fête sur le manque de respect de l'organisation vis-à-vis de nos équipes. Donc, je vois qu'effectivement, ça vous parle. Le respect, c'est à la fois entre nous et aussi en tant qu'équipe. Est-ce qu'on respecte l'organisation Et est-ce qu'on va être respecté par cette organisation Et ces deux niveaux, donc individuels et d'un point de vue systémique de l'équipe vis-à-vis du reste de, des gens, c'est-à-dire le Scrum Master, le PO et l'organisation, c'est vraiment les, les, les interactions que vous allez avoir, sont importantes. L'équipe de développement peut dire non quand l'organisation va, va trop loin. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de poser le haut là en disant, euh, là, il y, y, y a un bug, euh, on y arrive. Euh, on, on le traite parce que sinon, ça va vraiment mettre en danger la façon de travail de l'équipe. Donc, d'un point de vue personnel derrière, blablabla, effectivement, on se respecte, tout va bien, on est tous amis, là mais attention, quand on parle de respect, on a tous une vision un peu différente du respect. Les limites sont différentes par, selon les gens et aussi selon l'état d'esprit des gens. Et là, ça va être quelque chose d'intéressant. Euh, on va avoir des gens qui euh, vont s'ouvrir en disant « Bah, j'ai mal dormi, euh, je suis fatigué, euh, je suis malade. » En plus, avec euh, le Covid, les enfants dans les pattes, en télétravail, des trucs comme ça, on n'est pas dans le même état d'esprit tous les matins. Et donc, on va prendre potentiellement un peu plus mal certaines réflexions, alors que euh, la veille, ça allait très bien et on aurait rigolé en ayant euh, l'autodérision nécessaire pour euh, répondre. Donc, les limites sont différentes pour chacun d'entre nous et l'organisation, effectivement, doit prendre aussi en compte le fait qu'une équipe Scrum peut être fatiguée. Quand on met le gros paquet, qu'on a des mises en prod qui sont importantes, que voilà, on sort des, des features qui sont énormes, derrière l'équipe va être fatiguée. Et on, on, on correspond en fait aussi à une vie d'homme humaine. L'équipe en elle-même peut avoir un relâchement de la vélocité, une façon de travailler qui va être moins efficace potentiellement quand euh, le, le, le, le projet a des hauts et des bas et qu'on a été fatigué. Donc une équipe en elle-même peut être peut être fatiguée. L'ouverture d'esprit Et là, on arrive un petit peu sur des questions un peu plus techniques. L'ouverture d'esprit, pour moi, effectivement, le gros écueil de manquer d'ouverture d'esprit, c'est une question de guerre des égouts. Alors, j'ai mis Superman en fond de, au fond de la table, parce que j'imagine que vous avez tous, chers auditeurs, déjà vu euh, des seniors qui prenaient un peu plus de place euh, autour de la table sur des questions de, de, de, de prise de décision. Attention, le senior peut avoir un ego, le junior en a un aussi. D'accord Donc pour moi, la guerre des égos, c'est fondamental encore une fois de se dire, vous ne travaillez, enfin vous êtes là pour travailler ensemble. Si jamais vous pouvez être potes derrière, c'est cool, mais vous êtes là pour travailler ensemble. Donc quand on parle ensemble de comment est-ce qu'on avance pour créer ce produit-là, on parle de Sébastien, parce que je suis en face de moi, <rire> Sébastien fournit un travail qui va être du coup des, euh, un, de, une brique pour que Mathieu puisse travailler en, euh, correctement avec lui, d'accord Donc, on ne va pas se dire, Sébastien n'a pas fourni le travail nécessaire pour que Mathieu puisse avancer de façon correcte sur son sprint, d'accord Ça arrive potentiellement, arrêtez de faire les points avec quatre, vous plaît. <rire> Donc, Sébastien ne va pas forcément fournir le travail qui est nécessaire à Mathieu, mais quand on en discute, Mathieu va pas lui dire, Seb, t'a merdé. Seb, c'est une entité complète, c'est un humain avec ses, ses qualités, ses défauts. Et là, on est en train de parler de la façon dont Sébastien a travaillé sur ce point précis qui, du coup, a mis en difficulté Mathieu qui attendait sa brique fonctionnelle pour ensuite se plugger là-dessus. Ça a déjà arrivé, effectivement, qu'on est le front qui attend de l'API du bac qui n'arrivait pas forcément au bon moment dans le sprint pour finir son ticket, d'accord Et là, l'exercice, c'est vraiment de se dire, réussir à se détacher, et ça, c'est une ouverture d'esprit qui demande un petit peu de travail sur soi, mais d'en prendre conscience, se détacher de, des attaques personnelles en se disant « ceci n'est pas une attaque personnelle, c'est mon travail, ma façon de travailler à, instant, à cet instant précis, euh, est indispensable au fonctionnement de l'équipe d'un point de vue dynamique de groupe D'accord Donc, effectivement, on se détache du côté personnel et on prend en, vraiment juste la partie, le travail fourni est nécessaire à l'équipe et donc il faut qu'il qu arrive en… en, en en temps et en heure, euh, qu'il arrive de façon euh, à ce que la qualité du code soit euh, répartie partout, enfin reconnue par tout le monde et qu'on arrive comme ça. L'ouverture d'esprit, c'est aussi sortir de notre zone de confort et apprendre à mieux faire. Encore une fois, la surprise euh, arrive peut-être moins souvent chez les seniors qui disent oui, j'ai déjà vu, des choses comme ça. Et tout, un junior peut avoir une remarque qui sera intéressante, pertinente qui va vous déstabiliser potentiellement si vous êtes un senior, mais qui derrière vous amène à réfléchir et à avancer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'ouverture d'esprit Rester lucide le plus possible. Je sais que c'est pas évident qu'on est des humains et que du coup, il y a des émotions qui arrivent et que voilà les interactions entre les gens font qu'on va peut-être avoir du mal à prendre le recul nécessaire. On est là pour travailler d'accord ensemble et pour relever les défis techniques complexes euh, fonctionnels qui nous sont posés par le, le client ou par euh, notre entreprise, en interne. Et le but de l'exercice est vraiment de relever ces défis-là, d'accord Donc la prise de tête d'un point de vue tech n'a pas forcément lieu d'être, c'est-à-dire, ok, là il y a un problème, c'est pas machin à, à, à, à pas gérer ou des choses comme ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour gérer à l'instant présent et pour que derrière on soit capable de, en, auto, en, en amélioration continue, d'améliorer cette façon de faire et qu'on se retrouve pas là-dedans, d'accord encore une fois, l'ouverture d'esprit, c'est intéressant quand on met une équipe en place. Attention, on s'endort souvent sur l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand on arrive, quand on découvre une nouvelle, une nouvelle équipe, on est assez neutre dans la façon d'interagir avec nos collègues. Et du coup, on se dit, j'apprends et je vois comment ça se passe. Donc, on est assez ouvert naturellement. Le seul truc, c'est que dès coup, on a des mécanismes qui se mettent en place dans une dynamique de groupe et on va se retrouver à tomber ensemble dans des écueils de bah, « on a fait comme ça il y a six mois, on recommence… Euh, » Ce n'est pas parce que c'était une bonne idée il y a six mois sur le point, tech technique, euh, enfin, le point tech sur lequel on était en train de travailler il y a six mois, qu'aujourd'hui, c'est une finition qui est pertinente. Et donc, garder euh, à l'esprit le fait de se dire, on se repose la question, « Oui, effectivement, on a déjà fait ça, c'est potentiellement pertinent, et il y a des chances qu'on reparte vers la même solution ». Mais est-ce qu'on n'a pas un langage qui a évolué Est-ce qu'on n'a pas un nouveau framework qui est sorti qui est adapté à ça Est-ce qu'on a vraiment bien compris le, le point fonctionnel du client Et est-ce qu'on n'est pas en train d'analyser, parce que c'est pratique de refaire la même solution qu'il y a six mois, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire quelque chose qui correspond à ce qu'on a envie de faire Ça aussi, effectivement, c'est des questions d'ouverture d'esprit là-dessus. L'autre, la, la, la suivante, c'est le focus. Alors, focus, effectivement... Nous avons besoin, chers clients, amis, tout ça, d'une vision claire du produit, du calendrier et des évolutions. Le focus, c'est aussi sur le produit. D'abord sur le produit, pensez à votre produit, pensez à la qualité de votre code, pensez à ce que vous êtes en train d'écrire. Le produit, effectivement, et la vision claire du produit, du calendrier, des évolutions, des fonctionnalités à sortir, c'est la responsabilité du PO. La responsabilité du client qui ensuite le transmet au PO, qui ensuite discute avec son équipe de développement. C'est, alors, en tout cas chez nous, pas forcément toujours le cas, d'accord Il y yeah, a moyen yeah, qu'on soit et qu'on ne soit pas forcément toujours d'accord sur les évolutions du calendrier et sur la vision du produit. On n'est pas responsable de ça. <rire> Manifestement, je ne suis pas la seule. On n'est pas responsable de ça, d'accord On n'est pas responsable de cette vision du produit. L'équipe de développement ne doit pas en plus gérer le produit. Par contre, l'équipe de développement a la responsabilité de dire « Attention, on a besoin d'une vision de produit pour pouvoir bosser correctement. » Je ne sais pas si vous voyez la différence, j'espère. La vision produit, effectivement, est, une, un, est un élément nécessaire à l'équipe pour pouvoir avancer correctement et pour pouvoir, effectivement, challenger pendant les ateliers le, le, le, le, le PO qui va nous présenter les fonctionnalités qu'on va embarquer derrière. Donc, effectivement, on va avoir une, un positionnement vis-à-vis -vis de la vision produit qui est quand même important, d'accord et on ne peut pas se dire, oh, ben, on n'arrive pas à bosser parce que effectivement c'est pas clair, de hein, toute façon, on fait, on défait, machin. Non, c'est satisfaisant pour personne de bosser dans cette, dans ces, dans cette euh, façon de faire. Et du coup, effectivement, on a la, la, la raison de ça, te dire ça nous saoule et on n'a pas envie de bosser comme ça. Okay Alors, derrière, effectivement, encore une fois, la, le focus, c'est comment est-ce que l'énergie de l'équipe, la somme des énergies des individualités, mais donc l'énergie de l'équipe va être plus importante Comment est-ce que l'énergie de l'équipe sert le produit Comment est-ce qu'on avance ensemble pour faire le produit le plus quali possible D'accord La qualité, encore une fois, il y a des seniors qui savent beaucoup de choses, il y a des juniors qui en savent beaucoup moins. Mais vous gagnez toujours en qualité en faisant du ping-pong. D'accord Ça ne peut être qu'amélioré par des réflexions de groupe. Ne minimisez pas ce temps-là en disant on doit coder, on doit pisser, on doit sortir du code. Etc. Le but de l'exercice est de faire le produit le plus quali possible. Donc on travaille ensemble en groupe. Nous, on a différentes façons de travailler en groupe. Effectivement, le père, c'est la façon la plus simple de travailler avec deux personnes pendant les, les, les, les Pentec. Le mob, alors nous sommes nous arrivés de faire un sprint complet en mob. Le client n'était pas chaud, chaud au départ. Hein ils ne voyaient pas trop l'intérêt de payer 4 devs seniors pour faire... <rire> il y en a 3 qui se touchent la nuit pendant qu'il y en a un qui travaille avec un doigt. Mais euh, sur... on a réussi à sortir les objectifs de sprint complet. Et effectivement, il euh, y a eu beaucoup plus de partage de connaissances pendant ce sprint-là que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont tous échangé, ils se sont tous posés pour réfléchir à la structure du code, ils se sont tous posés des questions aussi en se disant « mais... C'est pas clair sur la vision du produit. Viens, on va discuter avec le client. Attention, ça va taper dans tel endroit, à poser des données. Rien, rien, rien. Et du coup, il y a eu énormément de partage de connaissances à cette, à cette occasion de ce sprint complet en MOB pour réussir à travailler ensemble. La façon de faire que nous, on a, j'en avais déjà parlé euh, au forum PHP, mais la design review, c'est un élément clé sur lequel on, moi, je transige pas vraiment avec mon équipe. C'est-à-dire que même si on n'a pas le temps de faire du si on n'a pas le temps de faire du MOB, si... Effectivement, il faut que ce soit plutôt des couples qui travaillent de droite et de gauche parce qu'il y a trop de trucs à embarquer. La design review, c'est vraiment le moment indispensable sur lequel le partage de connaissances s'effectue et sur lequel surtout on construit le code de l'équipe. La design review, ça veut dire qu'on a fait les ateliers, on a affiné les choses avec le produit et le besoin fonctionnel avec le client, on a embarqué un ticket au sprint. A priori, les gens ont travaillé sur l'atelier, donc ils sont à peu près tous conscients de, du besoin fonctionnel du client. Le truc, c'est que on prend le ticket et le dev, qui est censé être référent sur le ticket, prend ce ticket là et explique à quatre, cinq personnes qui sont autour de lui, ou bon, trois si c'est pas possible, hein, sur un tableau blanc, un miro, euh, un excalidro, tout ce que vous trouvez sur les fonctionnalités en télétravail aujourd'hui, comment est-ce qu'il voit son ticket. Voilà comment j'ai envie de faire de façon assez précise. On ne va pas le coder en live, mais le but de l'exercice c'est quand même d'avoir un truc qui soit assez cadré et assez précis. Il explique comment il a envie de le faire. Et là, il, ex... il demande aux autres comment est-ce que eux ils le voient. Est-ce qu'il y aurait potentiellement une livre qui serait plus pertinente Attention au hommages des classes, ça peut aller faire péter quelque chose il y a un truc, il y a deux ans, on a lancé là-dessus. Comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on avance Là-dessus, l'équipe s'engage sur une qualité de code, une façon de faire, une architecture qui sera commune. D'accord On cadre bien correctement le produit. Le dev part seul, à deux, euh, avec plein de gens, pif, très, euh, faire, euh, faire son, son développement. Une fois qu'il a fini là-dessus, il le pousse en revue, de, euh, en revue de code. La revue de code, euh, colonne indispensable dans vos Gira respectifs. En revue de code, ça veut dire que rien n'est poussé tant qu'on n'est pas au moins deux personnes qui ont dit « Ok, je suis d'accord avec ce code-là ». Encore une fois, quand vous livrez un code à la fin d'un sprint, ce n'est pas machin, truc, bidule et chouette qui ont livré du code, c'est l'équipe qui dit, ce code-là est un code suffisamment quali pour que nous, nous, re, nous engagions notre responsabilité là-dessus. Donc, la revue de code, beaucoup, mais énormément facilitée par le fait que les gens ont fait la design revue au départ, parce que vous avez lu le truc, vous savez à peu près comment est-ce qu'il va partir, quel est l'archive la chose, le cadre dans lequel il est parti. Donc, du coup, quand vous relisez la chose, ça vous prend beaucoup plus de temps. Qui a déjà eu des PR avec euh, des commentaires à plus de, je sais pas, 20 commentaires Qui a déjà vu plus de 20 commentaires Plus de 20. <rire> Il y en a ici. Plus de 50 commentaires. Voilà. Hein plus de 100 commentaires, c'était pas le, le max que tu avais vu, toi 110, 110 commentaires. 110 commentaires. Comment est-ce qu'on fait 110 commentaires sur un ticket Ce n'est pas possible, les gars. En fait, le truc, c'est qu'on se met d'accord. Et surtout, on ne peut que mal prendre 110 aller-retour sur son code. C'est pas possible. Sans des allers-retours, c'est trop. Et effectivement, derrière, on a du mal à être un safe pour discuter avec les gens. Deux, euh, on a un petit peu l'impression qu'on manque de respect ou en tout cas, il commence à effectivement y avoir de l'émotion là-dedans. Donc, plus on réussit à cadrer, en tout cas, mettre euh, des barrières sur le bord de, de la façon de travailler en essayant d'enlever les affects au max et de faire quelque chose de technique qui soit précis, qui soit cohérent et qui soit vraiment dans le but de livrer un code de qualité, plus derrière, on va réussir à avoir des relations interpersonnelles qui sont quand même fondamentales puisqu'on reste des humains, les gars. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir ce travail d'un côté et les relations interpersonnelles qui soient du coup beaucoup plus apaisées et beaucoup plus sécures parce qu'on aura cadré en faisant des design reviews ensemble Là, il n'y a pas de « c'est nul, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait ». C'est « voyons comment tu pourrais le faire au mieux ». Donc, il n'y a pas « tu as passé un jour sur ce ticket-là, tu as euh, essayé d'aller euh, te renseigner à droite, à gauche, tu nous livres un code et on vient de, non, ce pas ça, non, ce pas ça, non, c'est pas ça, non, en fait, on travaille ensemble, voilà comment nous, on est tous d'accord de le faire, on te fait confiance pour prendre le ticket. Et ensuite, quand on relit les choses, bon, effectivement, il y a un peu de syntaxe à corriger, des choses comme ça, mais fondamentalement, les gens savent ce qu'ils vont lire sur le, la, la revue de Compte. Si vous avez des questions sur la façon dont on voit la chose, c'est intéressant. Donc, euh, non, je me suis courée, je suis surmontée. Dernier euh, élément, mais euh, ouais, on passera aux questions, mais ce dernier élément est hyper important pour moi, et à mon avis, c'est aussi celui qui met le plus en jeu les compétences humaines euh, qui sont en jeu dans nos équipes, le courage. Euh, Aujourd'hui, et alors le courage, c'est quand même bizarre au départ, quand on lit pour la première fois le Scrum bike. Je ne sais pas si vous, vous en avez euh, eu l'expérience aussi, mais je me suis un peu... Euh, J'ai compris pourquoi l'engagement, le focus, tout ça. Le respect aussi. Le courage, c'était un peu difficile de se dire comment est-ce qu'on réussit à avancer sur de, des questions de courage. Sortir de sa zone de confort, apprendre au quotidien, se remettre en question de façon continuelle. C'est hyper important, parce qu'en fait, encore une fois, on se remet en question une fois, deux fois, puis après, on passe senior, et voilà bon, dev qui a envie de travailler avec les autres et qui, du coup, écoute les remarques des gens qui sont moins évolués que lui, effectivement, ça demande aussi du courage, de remettre continuellement en question euh, ses, ses connaissances. Ça demande aussi une forme de confiance en soi, c'est-à-dire je suis assez bon pour pouvoir dire « je ne sais pas ».« Je ne sais pas » et c'est OK, d'accord ?« Je suis d'accord sur le fait de dire « je ne sais pas ». Un junior, il va dire « je ne sais pas », on va lui dire « eh, quoi, tu sais pas ça, Oui, c'est un overflow ». Bref, mais en fait, l'air de rien, un junior qui va voir quelqu'un, voilà, il faudrait quand même avoir lui la doc, hein, les juniors, mais vous allez voir votre, votre senior en disant « je ne sais pas », c'est important. Le le senior qui, à la question du junior, va dire « je ne sais pas », ça demande aussi énormément de courage, d'accord Et ensemble, on va chercher la solution. Et là, c'est une façon en équipe d'apprendre des choses d'améliorer la qualité et de réussir à avancer correctement, d'accord Attention, je le redis, ça demande du courage aux deux protagonistes, le junior et le senior, ce n'est pas évident. C'est vraiment des qualités humaines qui ne sont pas évidentes. Prendre des risques en s'exposant, en, en effectivement, ce n'est pas évident. Encore une fois, il faut avoir confiance en son équipe et il faut être OK avec le fait qu'on est imparfait et qu'on a besoin des autres, d'accord encore une fois, le but de l'exercice, ce n'est pas de se dire « je suis une merde », c'est « je ne sais pas » répondre à cette question technique. Okay et c'est toute la difficulté qu'on va avoir sur comment est-ce qu'on réussit à prendre sa place et à séparer le côté euh, travail de euh, l'estime le, de soi. D'accord L'humilité de se poser aussi en tant qu'humain sur… Euh, aujourd'hui, je suis pas capable de gérer la chose. J'ai une, une anecdote que je raconte, mais c'est effectivement un, un peu caricatural. Mais voilà, euh, un délit un jour, euh, un des devs de l'équipe plutôt, ouais, plutôt confirmé, euh, qui nous dit écoutez les gars, je vais pas être hyper efficace aujourd'hui. Je me suis fait larguer comme une merde hier. Je vais pas réussir à bosser correctement. Euh, Mettez-moi sur, je sais pas, d'ATMA ou voilà, des tickets pas trop compliqués parce que j'y arriverai pas." J'étais hyper contente d'entendre ça, parce qu'en fait, ça voulait dire qu'il était assez content, <rire> assez euh, sûr de son équipe pour se livrer. Qu'il avait confiance dans les autres, qu'il avait l'humilité de dire « je n'y arrive pas ». Et il savait surtout que les autres allaient pouvoir accueillir ce qu'il allait dire en disant « ok, il n'est pas bien, on le gère, on va faire les choses comme ça ». d'accord Le courage, ça demande effectivement de se positionner en tant qu'humain en disant « j'ai une qualité de travail sur laquelle je me suis engagée pendant mon sprint et je dois pouvoir être capable, pendant le délit ou même pendant les pauses cafés ou quoi que ce soit, d'être euh, ok avec je suis euh, en capacité de euh, produire ce que vous attendez de moi ou j'ai besoin d'aide. Et dans ce cas-là, qui peut m'aider Et comment est-ce que l'équipe va être emmenée ensemble vers euh, ce qui, euh, ce qui euh, nous approche de l'objectif du sprint D'accord Donc, encore une fois, le but de l'exercice, est vraiment créer l'environnement sécur qui nous, est, nous permet d'apprendre mieux, de travailler de façon qualitative. Okay si vous avez des questions, commencez à y J'ai euh, effectivement une dernière chose à dire. Euh, votre, euh, votre façon de faire, maintenant que vous avez vu ces différentes, euh, ces différentes valeurs, ça va être vraiment, effectivement, et là vraiment, j'ai envie que vous ayez au moins une, un des aspects sur lequel vous vous dites « Ok, sur, dans mon équipe, potentiellement, on pourrait bouger tel curseur pour avancer. » C'est un travail de longue haleine. C'est aussi pour ça que vous avez des Scrum Master qui, qui vous collent dans vos équipes C'est bon, les Scrum Master, c'est relou. Oui, on est relou, Mais le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir ces curseurs qui sont remis en place à chaque rétro. Donc, on a les tendeurs qui arrivent. Okay Et en fait, s'il y en a un qui est mou, on se pète la gueule. S'il y en a un qui est trop tendu, on se pète la gueule. Et le but de l'exercice, c'est vraiment de réussir à voler de sprint en sprint, de retendre, de remettre les curseurs au bon moment euh, à la rétro. J'ai un, un écureuil euh, remettre les curseurs au bon endroit à la rétro et de repartir en étant confiant sur la façon de travailler. Okay Pour avancer euh, correctement dans votre équipe, il y a effectivement l'équipe de développement dans laquelle vous êtes, mais il y a aussi votre entreprise, euh, bah, les gens comme euh, la FUP, euh, voilà. Et du coup, voilà, moi, je dis merci à tous les gens qui sont dans mes équipes. Alors, j'ai quatre équipes principales dans lesquelles je travaille euh, quotidiennement, euh, voilà. Et tous ces gens-là, en fait, font aujourd'hui, moi, m'aident à euh, avancer, euh, à apprendre mieux, euh, à changer ma façon de travailler, à euh, évoluer sur mes pratiques, à aussi évoluer sur ce que je pense, parce que, euh, bah, des moments où je dis des conneries, et voilà, il faut que je reconnaisse que je dis des conneries. Et du coup, effectivement, prendre compte, prendre, juste faire cette liste-là et de se dire, OK, toutes ces personnes-là m'aident aussi à, à avancer, ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'à bah, l'air de rien, on continue à progresser et qu'on a des soutiens sur lesquels on peut avancer. Voilà Et du coup, il est 35, 34. Je crois que potentiellement, il y a des questions. Merci, merci, merci. Voilà. S'il si y a des questions, je vois que vous avez discuté. Je ne sais pas si c'est des questions ou si c'est parce que vous avez discuté. Plein de choses très intéressantes. Il y a des gens qui discutent. Alors, je propose de revenir. Est-ce que Florent, tu reviens ou pas Oui, je suis là. Que... Coucou. Parfait. <rire> c'est parti pour la première question de Laurent. Oui. Alors, prendre des risques, c'est -ce dangereux justement car l'organisation va chercher à trouver un coupable. Comment lui faire comprendre que c'est l'équipe entière et pas juste un dev Ok. Alors. Euh... Parce que effectivement, et ça là-dessus, la confiance, elle est aussi à créer entre l'organisation et l'équipe. C'est-à-dire que encore une fois, euh, un dev qui pousse une nouvelle techno tout seul, euh, ce n'est pas une solution. Là-dessus, effectivement, même si c'est le senior, ça ne va pas. Donc là, j'ai un exemple concret en face de moi. Euh, chez un de nos gros clients, euh, ils étaient tous sur des techno front un peu, voilà, le React bien installé, tout va très bien et tout. Sauf que chez nous, on a un zozo qui fait du svelte et qui dit euh, « Allons-y, on va tous passer en Svelte. » Sauf qu'il y a 120 devs chez ce client. Il va falloir faire monter tout le monde sur Svelte parce qu'il n'y a que lui qui fait du Svelte. Donc, comment est-ce qu'on fait On fait effectivement des, une, une, une argumentation technique. Hein, Laurent, C'est hyper important là-dessus. Encore une fois, c'est pas des euh, « chacun fait son truc ». C'est, encore une fois, si l'équipe est solidaire là-dessus, c'est important. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Très bien, il faut qu'on lance une nouvelle plateforme. Comment est-ce qu'on fait ?» Il y a eu Angular, il y a eu un POC en React, il y a eu un POC en Svelte, c'était lui qui était responsable de Svelte -là. et il y a eu une comparaison technique sur comment est qu'on. Qui, qui a. quels sont les avantages d'un côté ou de l'autre. Il se trouve qu'ils ont été assez tous convaincus par Svelte. Bon, Est-ce que c'était la qualité du POC Est-ce que c'était la qualité du langage On n'en saura jamais rien, mais ils sont en train de tous migrer sur Svelte. La décision a été prise parce qu'effectivement, un, il y a eu le courage de sortir de la zone de confort de la part du client. Et ça, je suis d'accord, Laurent. ce n'est pas évident. Il y a des clients sur lesquels le courage, c'est pas ouf, ouf. Mais il y a eu aussi euh, une solidarité et une confiance de la part de l'équipe de se dire, on réfléchit à la solution technique. Et effectivement, on a des arguments pour avancer. La prise de risque n'est pas une prise de risque inconsidérée. C'est une prise de risque qui est mesurée dans l'intérêt du produit. Et dans ce cas-là, à partir du moment où il y a un intérêt pour le produit réel, le client doit l'écouter. Il est d'accord ou pas mais c'est beaucoup plus facile de se dire, on sert l'intérêt de ton produit. Et encore une fois, une équipe de développement, elle n'est pas là pour pourrir le produit, pourrir le client. Le but de l'exercice, c'est quand même qu'on sorte un truc de qualité, dont on soit fier, dont le client soit content. Donc, le but de l'exercice, c'est vraiment de se dire, comment est-ce qu'on réussit à faire un produit de qualité Crois-nous, notre expertise, nos compétences à nous, c'est le côté technique. Et on a fait des pop, on a regardé, et on a envie de prendre ce risque-là. Certes, c'est un risque parce qu'on change un peu l'organisation, on change les techniques, un truc comme ça, mais c'est dans l'intérêt produit. Je ne sais pas si j'ai été clair, Laurent, mais. Euh... Du coup, si je résume, c'est que comme la, la proposition est de toute façon argumentée, ce euh, qu n'est pas, pas juste quelqu'un qui a une idée un peu loufoque de proposer quelque chose, c'est vraiment construit, argumenté. Ça fait que si jamais c'est refusé ou que le client n'apprécie pas, de toute façon, ce n'est pas une personne qui va être visée, mais plus le, le projet, la proposition en elle-même, et ça ne va pas cibler quelqu'un en de toute, toute qui va ouais. De toute façon, au maximum, jamais faire porter sur les épaules d'une personne. Hum. Une décision quand c'est une question de technique de développement. D'accord. Parce que encore une fois, la solidarité, euh, l'engagement, le, le, le, l'engagement se fait en équipe de développement. Et c'est pas pour rien qu'il y a l'équipe Scrum, le PO, le Scrum Master, l'équipe de développement, et une équipe qui est une équipe de développement. Encore une fois, c'est une équipe qui s'engage sur les tickets qui vont sortir pendant le sprint, c'est une équipe qui s'engage sur la qualité du, du, du code, et ce n'est pas une personne qui est assistée de, de juniors qui avance. Non, c'est l'équipe en elle-même qui avance là-dessus. Et donc, la prise de risque, elle ne doit pas être… Effectivement, en fait, il ne devrait pas pouvoir… Laurent, dans ta question, il y a la question de coupable. Comment on va faire chercher un coupable Il ne devrait pas pouvoir savoir qui, en fait qui est le coupable Le coupable, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui, ensemble, cherche une, euh, enfin, a une idée, a une argumentation, lance la chose. Et si jamais ça tombe, effectivement, il y avait des arguments, il y avait des pour il y avait des contre, il y avait des risques. Quand on prend des risques, potentiellement, ça peut se péter la gueule. Mais si ça ne si ça, ça marche pas, il y avait effectivement un argumentaire qui était, et c'était surtout une décision commune à l'équipe. Voilà. Parfait. <rire> Merci. On a une autre question de bureau. Euh, alors, des fois, les juniors ne se sentent pas légitimes pour faire des propositions ou simplement pour questionner une décision. Est-ce qu'il existe des solutions pour casser ce sentiment d'illégitimité Alors, oui, effectivement, ça, ça arrive souvent. Euh, la participation à l'environnement sécur est dur, euh, vraiment aussi beaucoup pour que les juniors puissent se sentir légitimes dans leur équipe. C'est clair que c'est important. Euh, cette question en fait de propositions, euh, nous, grâce à la Design Review, on réussit vraiment bien à avoir le moment où un junior va prendre un ticket et va dire voilà comment je le vois, voilà les propositions que j'ai, et en fait il est responsable de son ticket. Dans la Design Review, il va avoir autour de lui des seniors qui sont bienveillants, qui sont là pour l'aider, pas pour l'assister, pour l'aider. On aide quelqu'un en lui poussant des pistes, en l essayant de lui faire apprendre des choses. On l'assiste en lui disant, vas-y, fais ci, fais ça, fais ça, et vas-y, vas <rire> laisse-moi, j'ai des trucs importants à faire. Le but de l'exercice, effectivement, c'est de se dire, le junior a sa place dans l'équipe, sinon il ne serait pas là, il serait à l'école. S'il est dans votre équipe, il a sa place dans votre équipe. C'est une personne, donc il a un cerveau, et à moins de ne savoir rien du tout et d'avoir aucune, aucune, aucune possibilité d'esprit critique, c'est potentiellement juste déjà un utilisateur de votre plateforme. Donc, d'un point de vue fonctionnel, déjà, toutes les remarques sont légitimes, à partir du moment où on est un humain qui va utiliser votre produit. Encore une fois, on est des humains. Le produit numérique, il... alors à moins vous fassiez des logiciels pour des intelligences artificielles ou je ne sais pas quoi, mais le but de l'exercice, c'est quand même que derrière, ce soit un humain qui utilise ce que vous êtes en train de coder. D'accord Le besoin, c'est encore des gens. Le numérique, c'est un outil pour créer du lien. Hein. Donc, le junior est légitime d'un point de vue fonctionnel. De toute façon, de base, Donc les réflexions qu'il va faire d'un point de vue fonctionnel sont légitimes ne serait-ce que pour poser des questions et de comprendre le, le, le truc du produit, donc ça déjà, voilà. Et ensuite, la design review lui permet vraiment d'être cadré, monter en compétence, mieux comprendre le produit, et derrière, de pouvoir partir de façon autonome assez rapidement, en fait, sur un produit, parce qu'il aura été cadré, parce que effectivement, il aura eu toutes les infos, une design review peut-être un peu plus poussée et tout ça, et d'avoir des retours, encore une fois, vous êtes là pour créer un environnement sécur et travailler en équipe, et donc pour créer des retours sur sa revue de code derrière et avancer derrière. Donc, la légitimité, encore une fois, enfin, vous êtes une somme d'humains, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est que les personnes, des fois, n'osent ne, ne, ne, pas s'exprimer parce que, justement, il y a des seniors et euh, ils ont la parole absolue et je suis un simple petit junior qui vient de sortir. Donc, non, je ne sais pas tout. Et moi, pour... moi, dans mon cas, euh, j'ai eu le contraire. C'est-à-dire <rire> que euh, c'était le senior qui est effectivement une grosse ronge Merci, Benji. Euh, une grosse songe qui, effectivement, était assez impressionnant et qui, du coup, euh, se retrouvait un peu isolée parce qu'on... Personne ne dit. pas trop elle, lui dire, mais... Euh, Charles, lui, alors pour le coup encore une fois, le côté euh, respect, humilité, courage, tout ça, là-dessus, c'était cool. Et donc, du coup, il a dit, j'ai besoin de retour, les gars. Oui, certes, je vais vous monter une archive, je vais y arriver, mais j'ai besoin de retour, j'ai besoin de discuter avec des gens... Hein, qui est dispo pour faire une design review Qui est dispo pour en discuter Qui est dispo pour relire mon code Alors que bon, au départ, ils étaient tous là. C'est super, j'ai rien compris, c'est trop génial. Mais en fait, non, le but de l'exercice, c'est que lui, il a appris aussi beaucoup parce que du coup, on en a discuté et que moi, j'ai écrit des erreurs et qu'on a fait du père et que voilà. Bon, ça, c'était mon clôt. Mais le truc, c'était effectivement de se dire, vous êtes tout aussi légitime d'aller faire du père avec le méga-seigneur qui va vous apprendre à faire de l'archi, même si au départ, vous ne comprenez rien, l'air de rien, vous allez être très content d'apprendre aussi à ne pas comprendre et d'avoir des, des bribes et puis ça va finir par revenir. Et lui, il était aussi content de transmettre parce que même s'il n'avait pas forcément des retours techniques hyper pertinents parce qu'effectivement, il avait plus de seniorité que les juniors. Ben, le fait d'expliquer, le fait d'avoir la pédagogie qui nécessitait euh, voilà, de faire du père et de faire euh, comprendre euh, aux juniors ce qu'il était en train de faire, l'air de rien, ça a clarifié aussi sa façon de travailler. Donc, la légitimité, ça, ça peut être un peu dans les deux sens. Et, euh, et du coup, n'hésitez ah, pas, ça. Forcément, il peut y avoir des seigneurs aussi qui ont du mal à gérer donc, ne pas hésiter à provoquer un petit peu les rencontres entre, ouais. euh, entre les personnes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question qu'on peut attaquer. Je pense qu'on a juste le temps. Ouais. Nicolas, tu as beaucoup parlé de l'honnêteté et de transparence des membres de l'équipe. Est-ce que tu as des formats de sprint rétrospective pour encourager des échanges à la fois positifs et transparents sur les aspects potentiellement crispants je regarde des gens qui ont fait des rétro avec moi dernièrement. Alors oui, euh, ça existe. Alors effectivement, alors c'est vraiment le travail de, préparer, de préparation de, de rétro euh, du scrum master en amont, voir comment le sprint se passe, avoir des antennes un peu partout pour savoir s'il y a besoin de faire des choses ou pas. Euh, alors. L'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, euh, on travaille sur la transparence tout au long du sprint. Et ce n'est pas seulement au moment de la rétro que il y a des trucs qui sortent. Il euh, y a des trucs qui sortent, alors si un peu de temps en temps, parce que le PO n'est pas forcément hyper présent, et dans ce cas-là, il apprend des choses un peu, euh, ça arrive à la rétro. Par contre, sur l'équipe de développement, euh, c'est rare. Parce qu'effectivement, en général, j'essaie de désavancer les choses au maximum euh, le lendemain. Mais euh, vraiment, le but de l'exercice, c'est euh, qu'il sache que je suis là et que si jamais il y a un moment à monter en pression, euh, « T'es dispo ?»« Oui <rire> !»« pif On fait descendre le soufflet avant que ça commence à, à cramer. Donc ça, ils le savent. Euh, L'avantage, c'est qu'effectivement, euh, encore une fois, un climat, ça, ça met du temps à, à se mettre en place. Donc ça, c'est important. Euh, sur la rétro, la dernière que j'ai faite, euh, à laquelle je pense, c'est la rétro vide Ponsac. Où, euh, voilà, il y avait eu vraiment des tensions... Euh, dû aussi, donc, je vous en ai parlé un peu, mais sur la vision produit, sur le fait qu'il bah, y avait des retours euh, sur les utilisateurs qui venaient hyper tard, on avait déjà engagé des trucs dans le sprint, c'est deux fois qu'on faisait un tunnel d'inscription, qu'on le recommençait, et la troisième, j'ai dit non mais en fait stop, ça suffit, enfin, genre, vous vous débrouillez, vous trouvez une solution, vous vous mettez d'accord, tant que c'est pas sec, nous on prend rien. Quoi. Et euh, effectivement, il y avait eu des tensions de, de ce point de vue-là, et euh, là je n'ai pas fait de rétro sur euh, on revient sur ce qu'on a, euh, euh, penser sur ce qui s'est passé pendant le sprint, euh, Voilà, le but du jeu, c'était faits parce qu'effectivement, bon, il, il y avait eu une grosse tension, ce fait-là, ces pensées-là, donnez-moi le sentiment auquel vous êtes aujourd'hui attaché et sur, potentiellement les sentiments par lesquels vous êtes passé pendant le sprint. Encore une fois, il n'y a pas de « tu m'as agressé », c'est « je me suis senti agressé ». Et ça, c'est mon ressenti, ma façon d'être dans l'équipe. Il faut être capable de l'entendre, il faut avoir une équipe qui soit capable d'entendre effectivement ce genre de choses. Mais la, commission, la communication de se dire « moi je me suis senti agressé », le gars en face il va pas pouvoir dire « mais non c'est pas une agression, vas-y tu prends tout mal et tout ». Non, moi je me suis senti agressé, il ne peut pas dire non. Ok, tu l'es senti, du coup ma façon de m'exprimer ou ma façon de m'adresser à toi a potentiellement été euh, pas la bonne parce que euh, manifestement c'était pas le but de, de, de, de, de, de l'exercice. Et donc, à partir du moment où chacun peut se dire là, je suis au bout de ma vie, je comprends rien, j'ai l'impression d'être mauvaise, j'avance pas. Ok, on fait attention à ce sentiment-là. Sentiment, sentiment d'illégitimité. On a une junior de temps en temps qui nous dit, bah, j'ai l'impression que j'avance pas, je progresse pas, j'ai toujours des questions, trucs comme ça. Voilà. Bon, on a fait attention. Le sprint d'après, c'est là, j'ai fait mon premier ticket toute seule et tout ça. Elle était contente aussi. Donc, le but de l'exercice, c'est vraiment de se dire, au moment où on a des tensions. Et c'est hyper important là-dessus, euh, on réussit à se sortir un petit peu du cadre, prendre le recul, encore une fois, exposer les faits, parce qu'on on va parler de la pluie du potent, exposer les faits et de se dire maintenant, vous avez le droit de donner, vider son sac, c'est de dire voilà comment moi je me suis senti pendant ce sprint et ce dont j'ai besoin pour me sentir sécure. Et à partir du moment où on laisse parler les gens, encore une fois, là, c'est plus vraiment des échanges, c'est chacun vide son sac et derrière, le scrum master réunit les choses un petit peu, essayer de dire, OK, très bien, comment est-ce qu'on avance ensemble pour remettre un climat secure, Quels sont les leviers, vraiment, enfin, du logistique, en fait À quel moment est-ce qu'il faut qu'on soit au courant des uns, des uns, des choses et des trucs, pour qu'on réussisse à avoir une façon de travailler ensemble qui soit sécure et qui ne soit pas les uns et Merci beaucoup Hélène, je suis désolé on va devoir couper ici, je vois qu'il reste encore quelques questions on va, on va vous inviter à aller sur la keynote de Clôture, voilà Sébastien vous a partagé le lien S'il ouais, euh, bah, y a des questions vous pouvez aller sur Twitter ou, je vois, ou sur le Discord de, de Voilà, je vais, je vais devoir fermer cette room là mais le chat restera disponible donc si c'est des questions qui peuvent être okay. répondues ou si tu peux juste poster ton Twitter ou est-ce que les gens peuvent reposer les questions bah, Il est euh, sur, ça, euh, ça serait parfait La dernière slide dans le tweet et en tout cas, merci beaucoup Hélène, c'était super intéressant. Et merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire les, les réponses sur le chat, du coup, si vous voulez. Parfait. Alors, à quel point toutes ces techniques de Scream Mastering fonctionnent en remote je en faisais, je suis, je suis de Attention, attention ouais. ça va couper la vidéo. Okay. Maintenant. Enfin, maintenant.